rien n'est impossible à dieu le dieu de l'impossible fait irruption dans le monde des hommes chers amis internautes c'est peut-être là le sens le plus profond du temps de noël que nous sommes en train de vivre parce que pour les chrétiens du monde entier noël comme le dit le, le nom lui-même c'est la naissance la venue de dieu en ce monde et donc il ne faut pas confondre la fête de la naissance de Jésus avec un simple, une simple fête d'anniversaire. Bien que Jésus soit né il y a un peu plus de 2000 ans, ce n'est pas simplement la naissance qu'on fête, mais sa venue dans le monde d'aujourd'hui. Alors, pour que nous puissions approfondir un petit peu ce thème de la naissance de Dieu en ce monde, pour nous chrétiens, nous nous inspirons bien sûr de la parole de l'écriture, et particulièrement les textes que nous avons lus au quatrième dimanche du temps de l'Avent. Il y avait la lecture dans le livre de Michée qui rappelait « Et toi, Bethlehem, Ephrata, le plus petit des clans de Judas, que peut-il sortir de bon de Bethléem Et c'est de ce village, qui était peut-être inconnu pour beaucoup, que Dieu a choisi de venir. Et donc, euh, on pourrait dire que Dieu fait irruption dans un lieu géographique euh, dont on ne s'y attend pas, et, euh, et c'est pourtant dans ce lieu-là que Dieu a choisi de venir. Ensuite, la lettre aux Hébreux, qui était la deuxième lecture, nous rappelait que Dieu, que Dieu a pris chair en Jésus-Christ, il, il a revêtu un corps humain, et donc il est venu dans un corps. Dieu fait irruption ou a fait l'irruption dans le monde de la manière dont personne ne s'y attendait, dans un corps humain pour vivre, partager avec nous l'expérience humaine, à l'exception du péché, comme le rappelle la lettre aux Hébreux. Et l'évangile qui nous raconte le choix de Dieu de naître par Marie, cette jeune fille vierge qui n'est pas encore mariée, et qui est enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Donc, on récapitule... Dieu fait irruption dans ce monde à un endroit où personne ne s'y attend de la manière où personne ne s'y attend et à travers une personne que, que tout le monde ignorait au départ. Et celle que Dieu a choisie va être la femme la plus connue de toutes les femmes de, depuis l'existence de l'humanité. Alors quand on parle de Noël comme un mystère, c'est peut-être ce Dieu de l'impossible dont il faut parler à qui, Dieu à qui rien n'est impossible pour faire irruption dans ce monde. Alors, nos crèches que nous représentons de façon un petit peu parfois trop idyllique ne restituent malheureusement pas les conditions très difficiles euh, qui ont amené Dieu à venir en ce monde. C'était sous l'occupation romaine. Euh, on sait que Marie et Joseph étaient en route pour Bethléem parce qu'il y avait le recensement. Et euh, Marie devait enfanter à ce moment-là et malheureusement soi-disant pas de place à l'auberge et euh, Marie a mis au monde son fils premier-né dans un refuge à bêtes dans nos étables sans un peu l'expression dans nos crèches idylliques mais nos crèches très gentilles, mignonnes, sympathiques ne restituent pas forcément les conditions très précaires et euh, très dangereuses aussi de la venue de Dieu en ce monde puisque très vite Joseph et Marie devront partir au pays d'Égypte, fuir en Égypte parce que Hérode cherche à faire mourir tous les enfants de sexe masculin de 0 à 2 ans euh, pour être sûr que ce roi ne fera pas concurrence euh, à, à cet autre roi du monde. Il est le prince de la paix et déjà il faut qu'il... Euh, sa vie est déjà en danger et avec ses parents il doit fuir. Alors, Noël, quand nous disons joyeux Noël, bien sûr c'est la fête de la paix, de la joie, mais il y a toutes celles et ceux qui vivent malheureusement dans des situations précaires, dans des situations difficiles, et particulièrement en cette année, nous avons connu euh, en France et partout dans le monde, des situations de, de, de terreur, de grande peur, d'inquiétude. Alors pour que Noël soit joyeux, je crois que le message que nous pouvons euh, accueillir c'est celui d'un Dieu de l'impossible qui est capable de faire irruption discrètement, humblement, petitement sous les traits d'un enfant, dans, dans tous les endroits les plus reculés du monde où on ne s'y attend pas. Il peut faire irruption à travers des vies humbles et simples comme celle de Marie et Dieu peut faire irruption à tout moment. Alors, euh, si nous considérons parfois que euh, l'endroit d'où nous venons euh, est anodin, si nous croyons que notre vie est trop simple et anodine et si nous pensons que le moment n'est pas favorable, euh, ce n'est pas forcément le cas pour Dieu. Il est capable de faire irruption à tout moment en nous, à travers nous, autour de nous. Alors à nous de repérer les signes tangibles de cette présence et de l'action de Dieu en ce monde. On parlera aussi de l'étoile qui a euh, guidé les mages pour euh, venir adorer, vénérer l'enfant de Noël. Et l'étoile, c'est, on pourrait dire, ce signe extérieur que des mages qui n'étaient pas issus du judaïsme ont essayé de suivre et euh, alors que les juifs avaient la lumière intérieure de la loi, de l'écriture pour, pour reconnaître le Messie et le, et le trouver, euh, et ben nous nous avons cette, aussi cette étoile, cette lumière intérieure de la foi, de l'espérance, de l'amour qui nous guide vers le Sauveur. Alors, je crois que Noël 2015 prend une teneur particulière aussi avec euh, cette année de la miséricorde qui s'est ouverte et qui nous permet aussi de nous rappeler que euh, ben, si une porte euh, qui s'ouvre pour nous, pour l'avenir, ben, c'est la porte du Christ Jésus, et Jésus qui veut dire « Sauveur ». Donc c'est cette porte-là que nous sommes invités à passer à franchir, pour nous chrétiens, le Christ qui est le Dieu de l'impossible, qui s'est fait homme, et qui nous ouvre largement les portes de l'amour infini et donc du royaume infini, c'est dans ce sens-là que je souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, une belle naissance venue dans, de Dieu, de ce Dieu de l'impossible, dans le cœur de chacune, chacun.